En fait, c'est très simple. En cas d'arrêt maladie, c'est-à-dire tous les cas en dehors des accidents du travail et de la maternité, votre traitement est réduit de moitié à l'issue d'une certaine période. La garantie incapacité vient donc compenser en partie cette perte de ressources pour vous permettre de maintenir votre niveau de vie. Vous avez peut-être des crédits à rembourser, les études de vos enfants à payer, et bien sûr, tous les frais de la vie quotidienne. La prévoyance complémentaire vous permet donc d'y faire face. Ce n'est pas la peine d'ajouter les soucis financiers aux ennuis de santé. Vous êtes un fonctionnaire qui dépend de la caisse CNRACL. Vous êtes malade et votre état de santé nécessite un arrêt d'une durée de 8 mois. Vous pouvez aller jusqu'à 12 mois. Sur les trois premiers mois, votre employeur vous verse l'intégralité de votre traitement. Donc jusque-là, pas de souci. Mais pendant les cinq mois suivants, puisque j'ai pris l'exemple d'un arrêt de 8 mois, en application du statut de la fonction publique territoriale, il ne vous verse que 50% de votre traitement. C'est à ce moment-là que la garantie incapacité se déclenche et avec votre assureur, nous vous versons des prestations. Sous la forme d'indemnité journalière. Oui, c'est plus parlant. Si votre traitement indiciaire net est 2800 euros net par mois, vous perdez 900 euros par mois à l'issue des trois premiers mois. Pour avoir le total de la perte pour votre budget, c'est à multiplier par le nombre de mois à demi-traitement. 900 euros x 5 mois ici 4500 euros au total. Si vous vous assurez à hauteur de 90% de votre traitement brut et de votre nouvelle modification indiciaire, un remboursement à 90% vous permet de récupérer 4050 euros. Vous pouvez aussi vous assurer à hauteur de 40% de votre régime indemnitaire, c'est-à-dire des primes. Le fonctionnement est le même sur des arrêts plus importants. Par exemple, vous êtes malheureusement touché par un cancer. Sur cette pathologie, vous pouvez bénéficier jusqu'à 5 ans d'arrêt pour vous soigner. Sur ces 5 ans, seulement 3 sont payés à plein traitement. Le reste est à demi-traitement et la prévoyance intervient pendant ces deux années. La prévoyance est ouverte à tous. Vous êtes un agent contractuel qui dépend de la caisse de l'IRCANTEC. Je prends l'exemple d'une ancienneté supérieure à 3 ans. Les droits sont différents en fonction de l'ancienneté. Vous pouvez vous arrêter jusqu'à 3 ans pour une maladie grave. Seule la première année est payée par l'employeur à plein traitement. Heureusement que la prévoyance est là pour compléter. J'espère avoir été clair sur la garantie incapacité. Votre employeur qui connaît parfaitement vos droits peut aussi vous renseigner. Merci de votre attention et n'hésitez pas à consulter les autres vidéos en ligne.